Beaucoup de trajets, c'est très pratique pour moi. Oui, ça m'arrange. Si j'avais pas le, le, les bus, je pourrais pas travailler. C'est ce que en fait, c'est ça. Hein. Parce que comme j'ai pas la voiture, j'ai pas le permis, je pourrais pas travailler. Je suis allée euh, chercher les horaires, euh, j'ai regardé, euh, et, et j'ai parlé avec les gens. Je leur ai dit que je pouvais être à cette heure-ci, à cette heure-là. Que euh, j'ai déjà accusé de travail à cause de, de je pouvais pas y aller. Au début, on me proposait du travail, je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas la voiture. C'est vrai que j'ai déjà eu des situations comme ça. Mais après, moi, j'ai cherché des travaux que je pouvais faire en prenant les bus. Quand je, quand je postule sur Internet, il faut toujours dire si vous avez le permis. Par exemple, dans les associations qui devraient vous aider, plutôt quand, quand vous n'avez pas le, le permis, ils ne vous prennent pas. Et moi je suis fâchée parce que je leur ai dit Moi je travaille dans la même chose. Pourquoi vous me dites que je ne peux pas travailler si je n'ai pas la voiture Non, mais, mais c'est vrai, je me suis déjà confrontée un peu avec les gens à cause de, de ça. Mais, mais je leur ai dit Moi je me suis toujours débrouillée. Je, en ce moment, je des heures. Des gens qui veulent me donner des heures pour travailler et tout ça, et je ne veux pas. Je ne peux plus faire.